Merabar arkadaşlar, hoş ben, urah Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo qui m'a été recommandée dans ma dernière vidéo. Du coup, aujourd'hui, notre autre vidéo de l'armée turque. Commençons cette vidéo. Je pense que c'est un film. Je pense que c'est une partie d'un film. Komutanım. İşte bu ve. Be. Beyler. Ateş işareti de belgelendi. Hazır olun içeri giriyoruz. Qu'est-ce qui va se passer là Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense qu'on a on a déjà pris en otage un des policiers. Je ne sais pas si c'est un des soldats ou soit un des membres du gouvernement turc. Wow, J'ai kiffé ces plans, genre les soldats ils sont déterminés, ils sont déterminés, ils sont grave déterminés pour aller délivrer leurs membres. Et ils s'en foutent quoi? Ils sont graves déterminés. Ils n'ont même pas peur. Ils n'ont même pas peur d'affronter les gens. Déjà, ils arrivent, mais il y a d'autres soldats qui pointent les armes sur eux. Mais et ils s'en foutent. Si c'était moi, j'allais flipper sa mère. Si c'était moi là, je flippe sa mère. Mais et ils sont graves déterminés. Et ils ne sont que oui, mais ils partent affronter, ils partent affronter genre les ennemis ils sont nombreux, les ennemis sont grave grave nombreux. mais ils sont ça oui, mais ils sont grave déterminés, ils sont grave déterminés. Bu sizin üstünüz, Bu da benim askerim. bu sen bu fait quoi ici? quoi ici? Développer quoi? Dites-moi quoi ici. Il va dire Size bir dakika müddet. bir dakika içinde eğer askerim dışarı çıkmazsa olacaklardan bir sorumlu değiliz. 7 personnes... Ils sont venus délivrer la personne qu'ils ont montrée dans les téléphones. En voyant le nombre des autres des ennemis, ils sont en infériorité numérique grave. On va les exterminer si ils essaient de de tenter quelque chose là. Alıcın askerine, gör. Wow. Ah, siz Türkler. Hep bu dik başlı tavrınız yüzünden kaybediyorsunuz. Yapayalnız kalıyorsunuz böyle işte. Regardez seulement les nombres des gens. Regardez les nombres des ennemis. Et regardez les nombres, les nombres des turcs. Les ennemis sont graves nombreux. Mais les turcs sont moins nombreux. Mais ils n'ont pas peur. Et leur commandant garde bien son sang-froid. Il est sûr, il est déterre. Il veut avoir ce qu'il veut, quoi. Il veut avoir ce qu'il veut. Hein? Waouh! Le renfort arrive, frère. Les renforts arrivent. Si moi, j'étais là, j'allais être très, très content, vous voyez. J'allais être grave content. Si vous voyez, les, les Turcs, ils flippaient sa mère malgré tout. Malgré tout, mais ils flippaient. Ils flippaient malgré qu'ils étaient terres mais ils, ils flippaient intérieurement. Vu tu as les renforts qui arrivent, là, ils sont grave contents. Là, ils sont grave contents. Et les chefs des ennemis. Là, c'est lui qui a peur. Là, lui aussi, il flippe. Il flippe sa mère. Là, il flippe sa mère. Haklısın. Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırız. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü Türklerle savaşırız. Là l'armée arrive, le renfort arrive, ils sont contents quoi, même le commandant il est grave grave content, il est grave content, mais le chef des ennemis il flippe, il flippe, il a dit oh c'est quoi ça, qu'est-ce qui arrive frère, qu'est-ce qui arrive, je pense qu'il va fuir, là je pense qu'il va fuir, si j'étais à sa place moi, j'allais grave, là j'allais fuir, j'allais fuir, j'allais dire à mes troupes de se, de se replier, Ay sizin Allah'ınıza kurban be. Şimdi tekrar say istersen. İçeri! İçeri! Çabuk içeri! Gelin içeri! gel. J'avais raison, j'avais raison parce qu'il a flippé. Là, il flippait déjà, il a fui. Il a fouillé, N'importe qui à sa place allait fuir. Même moi, j'allais fuir, frère. En voyant le nombre des de Turcs qui arrivent, même si là, j'allais fuir. <mess> <mess> <mess> C'était moi, les chefs des ennemis. J'allais faire la même chose, frère. J'allais faire la même chose. J'allais fuir, frère. Parce que là, en voyant le nombre des turcs qui arrivaient, il fallait toujours fuir. Il fallait fuir là. Il fallait se mettre à l'abri. Pour rester en vie, quoi. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu. Abonnez-vous. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était votre gars, YK Et je vous dis, Guru Shourouz. See you.